Good morning. Alléluia. Et les serons aujourd'hui le lundi. Lire foi. Tarav varuchmuel ben israel. Si vous souhaitez aussi d'écouter une prochaine à heure les 5 minutes éternelles. Nous étions à la séquence de Mélia, père et grand-père de Mishnah ou al shema? Who ve-hu, over l'infinité? Who? Nous sommes capables. a qui disent qu'il ne faut pas lire ça? On expliquera ensuite pourquoi. katan avivorabo avrin al On continue avec maintenant les alachot. Après, ça va être la fin des alachot de de la lecture de la Torah. Que après la Torah, Khamim a sort de lire la, le Navi, la haftara. Alors la Mishnah me dit que celui qui a lu le, le, dernier, non, celui qui a lu le, le dernier Keta de la Torah, en fait, après qu'on a fini de lire la Torah, alors il fallait amener quelqu'un qui allait lire le Navi. Alors, à l'époque à la différence aujourd'hui dans, dans nos synagogues où le maftir, on regarde ça comme si c'était la plus belle des mitzvot, la plus grande des mitzvot, et ben en réalité, non, c'était la mitzvot, quelque part, la moins mechabedet, la moins honorable. Et du coup, du coup celui qui montait faire le maftir, l'Aftara, alors du coup, on lui donnait en compensation d'accomplir de, de d'autres mitzvot en public pour le remonter un petit peu, pour le dire, soit parce qu'il y a deux manières de l'exprimer dans la Gomorra, la dit, puisque toi, t'as su te rabaisser en l'honneur, de la mitzvah en public, alors tu mérites qu'on va te donner une mitzvah plus Rashuva. Et donc la me dit un ah, maftir, benavi, celui qui a fait le maftir, celui qui a la haftara dans le Navi, dans les nevim, dans et eh bien c'est lui qui est Hu Pores Al-Shema. C'est aussi lui qui va être Pores Al-Shema, ou qui va monter en, en guise de chalier Tibour, euh, qui va monter en chalier Tibour pour le public. Vehu over Lifnei teva » Et c'est lui aussi qui va. C'est lui aussi qui. C'est deux, deux formes de chalier artibourg. Comme on a l'expliqué, il y a la mitzvah de. Pour rester à le schéma, c'est si toutefois il n'y avait pas 10 personnes qui n'ont pas prié en public, et bien ils peuvent se réunir pour ensuite faire la moitié, faire un kadish barichou et lire la première débrachat avec le schéma en public. On comme une usa. Celui qui a fait le Navi, il pourra lire cette mitzvah, il pourra accomplir cette misa, et même aussi monter chalier tibour aussi. Pour faire le moussaf en l'occurrence, c'est ça que c'est fréquent en général que celui qui est monté à l'Aftara, on lui donne aussi le moussaf à dire. mais à dire, aussi, alors là, il hein, y a une phrase bizarre dans la Mishnah, c'est Vé non dans cette aussi, il va lever les mains, faire la nesette des Kohanim, la birkhafnoanim. Or, c'est de quoi tu parles Si je ne suis pas Kohen, eh ben, je ne pourrais pas faire la nesette Et si je suis Kohen, même si je ne suis pas monté faire le maftir, je ferai aussi la nesette capaïm. Donc c'est quoi cette histoire que celui qui est monté au maftir, ce sera lui qui sera qui fera l'anissue de kapaim. En fait, d'abord il y en a qui disent qu'il faut passer cette phrase, puis il y en a d'autres qui disent, non, on peut quand même l'expliquer, qu'ils avaient un usage quand il y avait la briquette kwanim. Alors pour le premier mot, c'est que c'est une machloquette, est-ce que le Yévar Echecha, le premier Yévar Echecha, est-ce que le c'est Sibourni doit le dire, ou c'est le kwanim qui répond directement Là, Comme ça, dans, concrètement, le Sharanouk, il dit que euh, le kwanim commence directement, même si on a l'usage, à Pia Kabbalah, de faire euh, que chacun dise Yévar Echecha, mais concrètement, si on avait l'usage de commencer Yéver Khecha sans que le Chalir Sibur le dise, alors en fait c'était le premier Kohen, il y avait un premier Kohen qui commençait à le dire et tout le monde continuait derrière lui. Et en fait, si toutefois, il euh, y avait celui qui avait fait le maftir, c'était un Kohen, alors on lui donnera l'honneur lui d'ouvrir de, de, le premier mot, de dire Yéver Khecha, d'accord Vimaya Katan, maintenant, si toutefois celui qui est monté faire la Haftara, c'était un Katan, comme c'est fréquent, que même un enfant il peut monter et lire le maftir. Ouais, chez les Sfaradim, c'est très fréquent, chez les Ashkenas, je ne sais pas pourquoi ça... Je ne sais pas à quel moment de la kha ou de la transmission ça s'est arrêté. Mais chez les. Enfin, j'avais lu moi une naftara quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus. De... C'est fréquent, quoi, ça se, lit, ça se lit. Donc maintenant, si, si qui une monté le mot maftir, c'est un enfant. Donc il ne pourra pas, comme on apprendra dans le pratique de Mishnah, il ne pourra pas ensuite monter en Chadersebour pour Moussaf, puisque c'est un enfant. Alors quoi Aviv au rabo, aliado son père ou son rave pourront, eux, monter à sa place, devront, eux, monter à sa place en son honneur, en l'honneur du fait que c'est lui qui a eu le droit de faire la, la, la, cette belle mitzvah du maftir, qui est une mitzvah relativement pas assez honorable, je ne vais pas dire rabaissante parce qu'il n'y a aucune mitzvah qui est rabaissante, mais qui est moins, moins d'honneur, moins, moins et bien on lui donnera le de au moins à son rave ou à son père, pour ensuite continuer la mitzvah du Moussaf. Et c'est tout pour aujourd'hui. je vous souhaite une journée pleine de l'atzlachat, coltou de selah.